Au pied de la sainte croix Jaillie la fontaine Du salut que je reçois Grâce sous Sainte croix, sainte croix Sainte croix la vie, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte croix, sainte croix, sainte croix, à toi je Seigneur, sois vraiment glorifié. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse richement et que sa présence nous fasse encore du bien. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes.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 Qui soit une fleur Un parfum de bonne odeur Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras l'argile devant le potier de ma la femme qui te plaît, fais toutes choses en ton temps Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais inviter chez toi.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 Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour ton odeur. Devant toi, je me répands. que ce merveilleux mon sauveur de pouvoir réaliser l'abondance grâce que tu nous as réellement témoignée et aussi le désir en retour de notre cœur de pouvoir réellement te plaire en toutes choses mon sauveur béni sois béni encore ce soir et glorifié mon béni mes Père Saint pour tout ce peuple qui t'appartient, tous les frères et que tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir par ton amour et ta bonté, ta miséricorde perdue qui sont dispersés à différents endroits et qui sont aussi en connexion encore aujourd'hui à cette heure-ci, Père Saint-Dieu. Merci parce que réellement là tu nous accordes aussi ce privilèges de pouvoir avoir la communion les uns aussi avec les autres Père. Hein. Nous t'en sommes reconnaissants et nous te remercions vraiment du fin fond de notre cœur et pour tout ce que tu fais, comme nous l'avons aussi entendu aussi dans le psaume que notre âme bénit l'éternel. C'est vrai, c'est avec raison que nous pouvons vous écrire comme cela aussi, bénémoine Père Dieu. Vraiment te remercier pour ton amour et ta bonté, vraiment ta grâce, mon bénémoine Père Dieu. Nous ne cesserons jamais voir te dire merci, Père Dieu, pour ce que tu as fait, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, mon bénémoine, Père Dieu. Hier nous étions différents, aujourd'hui nous sommes encore beaucoup plus davantage, Père Dieu. Nous approchons réellement de toi et ta présente présent davantage mon bien pour être transformé de jour en jour, c'est parce que tu toi, nous donné cette grâce, mon bien-aimé Père Merci, parce que tu as pourvu aussi les moyens pour que nous puissions atteindre le désir pour lequel tu nous as aussi appelé. Merci pour chaque frère et chaque sœur, mon Dieu. Merci encore pour les pardons de nos péchés, mon bien patébissant La grâce pour nous approcher de toi, parce que tu es facile. Mais nos péchés, mon pour que nous puissions être ton peuple à toi que tu conduis comme tu le veux, Seigneur. Merci encore pour la guérison. Merci encore pour la délivrance. Merci aussi pour la paix dans le cœur, mon bien-aimé Patricius. Dieu, merci d'avoir ouvert nos yeux pour que nous puissions aussi voir peut-être un peu si la aussi la l'assurance de notre cœur pour marcher avec assurance l'assurance que nous, nous, nous avons donné, personne en dieu Merci encore pour ce décantique que nous avons chanté pour oh Dieu, chaque frère et chaque soeur qui t'entend encore ce soir avec beaucoup d'amour aussi des gens. mon bénémoine, pas du puissant, parce que tu as aussi régi encore nos cœurs, mon béni, père oh Dieu. Merci pour le souffle de vie. Tu es digne d'être aimé, adoré, Père. Louange et honneur à toi encore pour ton amour à notre endroit. Merci Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus christ Amen. Que notre Dieu soit béni qu'il soit vraiment glorifié et exalté. Qu'il vous bénisse tous là où vous êtes et qu'il puisse aussi vous accorder aussi la joie du cœur et la paix, afin que réellement nous puissions réaliser aussi l'abondance grâce que Dieu a déversée sur nous. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur encore pour ces moments bénis qu'il nous donne. Nous sommes de ceux-là qui devront aussi chaque jour de leur vie, de leur marche, remercier le Seigneur, notre Dieu qui nous a accordé effectivement aussi ses privilèges de pouvoir être un peuple qui lui conduit. Peut-être que par habitude et aussi par l'effet d'être aussi dans, dans un milieu où nous ne faisons que voir effectivement ce, qui, ce que l'homme nous présente et, et surtout ce qui est simplement palpable et, et aussi qu'on peut toucher tangible aussi. Nous voyons qu'effectivement, nous perdons de vue ce que le Seigneur, notre Dieu, est pour nous. Est-ce qu'il fait réellement dans la dimension dans lesquelles lui, il nous transporte et qu'il est? Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour um, ces, cette sagesse qu'il déploie et cet amour, effectivement, qu'il manifeste, effectivement, à l'endroit des hommes, comme David pouvait l'écrire en disant, mais. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviens de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes donc garde donc à lui. Je le remercie vraiment parce qu'il s'est humilié et il, comme la Bible dit, il a pris la forme d'un serviteur et pour qu'il accomplisse ce don pour lequel il a été donc envoyé afin de pouvoir sauver ce qui était réellement aussi perdu. C'est pour ça qu'il a dit que je suis venu chercher les brebis perdus effectivement. Nous étions de ceux-là, comme aussi l'apôtre Paul pouvait réellement le dire, effectivement, nous étions du nombre de ceux-là, effectivement, mais Dieu qui est riche en miséricorde. C'est vrai, il nous témoigne effectivement aussi de, de sa bonté, de sa grâce, de sa compassion. Nous devons lui être reconnaissants pour cet amour qui ne cesse. C'est vrai qu'il est difficile parfois de pouvoir mesurer cet amour de notre Seigneur, et, car il est vraiment profond. Et, il, il, il est parfois, quand on peut l'observer dans sa façon de pouvoir faire les choses, on peut ne pas comprendre, on se dire, mais comment est-ce possible qu'un tel Dieu puisse arriver à pouvoir faire ce qu'il a fait ainsi Parce qu'on peut se dire, mais puisqu'il est Dieu, il pouvait simplement, comme cela s'est passé, tout détruire et recommencer aussi au lieu de pouvoir... Et accepter de pouvoir venir sur cette terre, être humilié, insulté, et puis même flagellé par l'humain qu'il a crié, effectivement, et qui accepte que des modes de terre, effectivement, puissent arriver même à prendre des pierres pour le jeter dessus. On peut se poser cette question là, Sélisa, mais, mais il pouvait, oui, il a l'autorité, il a le pouvoir, effectivement, mais il fallait qu'il montre, effectivement, aussi sa nature, qu'il était, effectivement, aussi ce qu'il est, qui est, effectivement, pour que nous puissions réaliser qu'en fait, que c'est Dieu, et plus que ce que on peut imaginer effectivement que ce n'est pas un Dieu qui dit et qui ne, qui ne sait pas ce qu'il est en train de pouvoir dire. Lorsqu'il dit la chose, il sait très bien ce qu'il dit et il nous a donné aussi la capacité de pouvoir arriver à pouvoir agir effectivement comme lui, il attendait de nous. C'est pour ça qu'il vint donc dans cette forme-là. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1 que nous avons lu je pense c'était dimanche, je voudrais que nous lisions à partir de verset, juste verset 10, je pense que c'est cela. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, ici nous lisons que la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit ici, parce que nous savons que c'est lui que le Seigneur avait conduit comme cela, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. » Nous voulons te dire merci encore, mon bien-aimé Père Saint, comme nous pouvons le constater, tu aimes l'homme, tu lui donnes aussi les moyens par lesquels il, il doit arriver à pouvoir aussi atteindre effectivement le but pour lequel tu lui as donc aussi destiné, mon et de mes père Nous te remercions parce que tu as dit donc soyez donc parfait comme votre Père Céleste et parfait. est parfait. C'est un privilège que nous avons de pouvoir être dans cet état-là où tu vois tu nous parles encore davantage mon roi, tu nous as pas laissé dans le ténèbre, mon bébé mé père tu l'as dit que mon peuple sera plus jamais dans la confusion. Nous le voyons aussi mon béné tu père chaque jour, tu nous éclaires et tu nous conduis et tu nous parles, Père. Touche nos cœurs enfin que nous puissions être malléables par toi, mon bébé, mes Pères, Dieu, pour que ce que nous entendons, que nous recevons, puisse pas être simplement des lettres qui rentrent dans les oreilles, qui sont perdubissants, mais que nous puissions entendre ta parole à toi, qui rentre dans notre cœur et qui, Père, du Bisson, Dieu, prend place et aussi transforme notre vie. Sois béni et glorifié, quand nous t'avons ainsi prié, au nom de jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous souvenons, effectivement, de la manière dont cet homme de Dieu a eu à pouvoir aussi exprimer ce qu'il a exprimé en, en montrant d'abord... Ce que le Seigneur lui a donné effectivement comme autorité sur, euh, en rapport avec effectivement aussi le peuple qui, et sur lequel il a aussi établi effectivement en, en, en déterminant, en, en clarifiant effectivement aussi sa mission et ce que le Seigneur, notre Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi lui confier. Et il a déclaré, et c'est là aussi nous comprenons effectivement que dans la plupart effectivement, des épîtres, il, il en revient souvent, il, il, il en parle, et ça c'est tellement très touchant. Je pense que dans les livres de saint je suppose, premier ou deuxième, je pense que c'est là, on doit prendre un saint il, il en revient, il, il se réfère aussi à cela, pour montrer, je pense que c'est cela, oui c'est cela, je pense que c'est... Voilà, c'est un Donc, ça, euh, effectivement, je pense, au verset, pas je pense, mais ce chapitre 1 et euh, le verset 1, 2, je pense, on ne peut pas lire. Donc, je pense que c'est cela. Nous, ça, nous l'avons lu, je pense que c'est cela, oui. Mais je suppose, euh, je, un instant, je pense que je crois que c'est un autre événement aussi. que... que euh, je pense que c'est ici. Ah, attendez, je pense que c'est du être cela. Mais je suppose que c'est. – Attendez, un instant je pense que je dois d'abord trouver cela, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est l'unitien, pardon, je pense que, et cela qu'il nous répète effectivement, je suppose que c'est cela, que c'est Salonicien, mais nous l'avons déjà eu à pouvoir le lire ici, où il, il rappelle effectivement aussi la manière dont le Seigneur l'a conduit euh, à, à pouvoir aller apporter effectivement cet évangile, là où… Il, là où il était parti, et là où, où il fait part effectivement que nous n'avons pas eu à pouvoir penser à autre chose que de pouvoir également aussi vous apporter l'évangile tant bien dans des conditions les plus difficiles. Je suppose que c'est cela. Et, et, et puis il dit effectivement que quel, quel privilège qu'Isaïe a eu effectivement de pouvoir voir que ce peuple recevait l'évangile effectivement. Non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, comme elle est réellement, comme le Seigneur a eu à pouvoir donner. Mais je suppose que... Ça doit être dans, dans, dans... Mais ce n'est rien, nous pouvons peut-être le lire par après. Donc, il faisait référence effectivement que le Seigneur, notre Dieu, nous a jugé digne de nous confier effectivement euh, l'Évangile. Nous en parlons non pas pour plaire aux hommes, effectivement, ou quoi que ce soit, mais nous en parlons pour, selon ce que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions plaire à notre Dieu ainsi de suite. Donc, il réalisait effectivement, il démontrait la grâce et l'importance de ce que le Seigneur leur avait confié, cette responsabilité de pouvoir apporter l'Évangile de notre Seigneur. Je crois que vous vous souvenez effectivement de cela, mais nous aurons peut-être l'occasion de pouvoir les lire effectivement. Donc il, il réalisait effectivement cette responsabilité qu'il a de pouvoir continuer à pouvoir parler du Seigneur et surtout s'adresser au peuple de Dieu comme ici dans Corinthiens comme il est dit. Mais voilà qu'ici au verset 10, nous l'avons entendu à la première partie je vous exhorte donc c'est-à-dire que exhortant effectivement ceux auxquels il a eu cette responsabilité de voir apporter effectivement aussi l'évangile et qui ont eu à pouvoir réellement aussi recevoir cet évangile avec beaucoup de reconnaissance comme cela est écrit dans les actes chapitre 2 où la parole de Dieu après que Pierre ait, ait apporté la parole effectivement à à ceux qui étaient là. La Bible dit que mais ceux qui reçurent, effectivement, avec joie, des bons cœurs, sa parole, furent donc baptisés. Donc, cest c'est la condition dans laquelle on reçoit la parole de Dieu, on l'accepte effectivement, qui produit en fait réellement ces dons pour lesquels Dieu l'a eu à pouvoir envoyer. Donc c'est aussi la condition dans laquelle nous, nous nous tenons quand la parole de Dieu nous est donc apportée. C'est à ce moment-là que le changement que la parole de Dieu apporte, effectivement, peut avoir donc lieu. Mais quand, effectivement, à l'intérieur, il y a encore effectivement de parcelles où, quelque part, Dieu ne peut pas avoir accès, Dieu ne peut pas transformer. Comme on le sait que le Seigneur, notre Dieu, n'oblige personne, c'est comme nous entendons que la sémence sur les épines et sur cela, effectivement, il faut que nous puissions arriver à pouvoir donner au Seigneur la part qui lui revient, pour qu'il se sente dans la liberté de pouvoir réellement aussi agir et transformer. Nous l'avons souvent répété ici, ce chapitre 13 de, de Matthieu, ce que la même parole qui tombée sur les pierres épines, c'était la même parole qui tombe aussi sur la terre, la bonne terre, effectivement, elle avait la même puissance, la même autorité, mais sur les épines, n'a pas pu arriver à pouvoir elle aussi manifester ces dons pour lesquels elle était. Mais pourtant, elle avait toute la qualité. C'est pas que Dieu ne voulait pas, mais c'était en fait la personne qui étouffait cela. Donc, ce qui veut dire que par les soucis de tous les jours, effectivement, ainsi de suite. Donc, la parole de Dieu a été rendue donc infructueuse. Mais elle a la puissance de pouvoir agir lorsque on la met dans de bonnes conditions et qu'on l'accepte. Il dit Je vous exauce donc, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage. Ça c'est quelque chose de très important aussi, auquel effectivement que le Seigneur lui s'adresse. Et cela a toujours été le désir, effectivement, du Seigneur. Et puis là, il ajoute effectivement, de la plus bas, effectivement, en parlant, il dit, point, à ne pas à ne point avoir des divisions parmi vous. Ce que le Seigneur veut, effectivement, tu peux approcher mon frère. Allez, pour avoir les divisions parmi vous, ce que le Seigneur, merci beaucoup, le Seigneur, merci beaucoup, mon frère. Ce que le Seigneur ne veut pas, ce que nous soyons divisés, effectivement, Diviser, ça dit, effectivement, que et, et, et, je pense que l'apôtre Paul l'exprime encore beaucoup mieux, enfin, lui-même, en même temps, dans les autres... Euh, écrit effectivement, et je pense à, à, à, à, à, à, à l'épître de Paul aux Philippiens, où cela aussi, il, il fait référence à, à ce qui vient d'être dit ici, où il parle effectivement d'avoir un, un même langage, et puis euh, qu'il n'y ait pas de division, effectivement, au vous Mais qu'est-ce que l'écriture entend par que nous puissions avoir le même langage, effectivement, qu'il euh, n'y ait pas de division Je pense, tous les solliciens, il est dit, effectivement. Hein, et, et alors ici il dit, je, je, non pardon c'est Philippien je pense, Philippiens au chapitre, euh, je suppose que c'est cela, je pense bien que c'est cela, chapitre 2 de Philippiens, au chapitre 2 il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, et s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion. Et quelques miséricordes. C'est la manière dont il exprime les choses, effectivement, pour montrer au peuple de Dieu l'importance de ce qui lui est demandé et surtout aussi la nécessité parce que c'est ce que Dieu veut, en fait, que cela soit réellement aussi dans le cœur de, de tout le croyant, c'est-à-dire que tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur. Parce que, nous allons le voir un peu plus loin aussi, comme il en a exprimé cela, c'est quand même important. Il dit, mais s'il y a donc quelques miséricorde effectivement, aussi, comme dans quelques, quelques compassions. Et, et puis il dit, verset 2, il dit, mais rendiez donc ma joie parfaite, ayant un même sentiment. C'est merveilleux cela. C'est désir de ce que le peuple de Dieu puisse avoir le même sentiment. C'est-à-dire qu'on dit, oh mais c'est impossible. Non, ce n'est pas, pas impossible. C'est possible puisque la Bible le dit et la Bible l'a même aussi rendu aussi possible. Donc, qu'il qu puisse réellement que nous puissions avoir un, un même sentiment, et puis il continue en disant, un même, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors il a parlé effectivement que, en rapport avec les divisions, ça veut dire quoi Il me dit, mais, mais ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc nous regardons effectivement que <rire> lorsque nous arrivons à pouvoir avoir cette considération, les uns envers, ça c'est quelque chose qui manque beaucoup effectivement. Parmi le peuple de Dieu, en réalité, c'est qu'il y a cette lutte, effectivement, d'influence. Et si cela, en réalité, effectivement, chacun veut le mettre vu comme cela. Ce que Dieu veut, effectivement, c'est que nous puissions arriver à pouvoir comprendre que mon frère et ma soeur, effectivement, et moi-même, nous sommes, effectivement, au même niveau. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi Et cela, pour que nous puissions le comprendre, effectivement, que cet homme le montre encore beaucoup mieux dans le livre, effectivement, des Éphésiens, pour que nous comprenions, effectivement, même sentiment, même cœur effectivement aussi, et même amour effectivement aussi, et cela est possible parce qu'il nous dit une chose effectivement dans les saintes de l'Éphésiens au chapitre 4 il nous dit, ceci. l'apôtre Paul toujours le même, il nous dit ceci Ephésiens 4 hein. et le verset 1 il nous dit, je vous exhorte donc donc la même manière de pouvoir exprimer effectivement les choses dans les livres de Corinthiens ici, ici il nous revient encore à en nous disant que je vous exhorte donc, vous connaissez effectivement comment il s'exprimait par rapport aux Éphésiens, la manière dont il leur a montré qu'ils étaient aux yeux du Seigneur, effectivement, comme l'avons lu effectivement aussi là-bas. Mais vous êtes donc, donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc adressée. La vocation donc c'est l'appel que le Seigneur vous a été donc adressé dans un temps comme celui-ci, aussi comme vous le savez, ce que réellement que chacun de nous a eu à pouvoir réaliser que le Seigneur s'est adressé à nous, à moi, donc s'il s'est adressé à toi, c'est qu'effectivement, tu sais pourquoi il t'a appelé dans une génération comme celui-ci. Donc, si c'est aussi adressé aussi à ta soeur ou à ton frère qui est à côté parce que si tu l'as fait ton frère et ta soeur, c'est parce que il y a quelque chose qui t'est passé qui a fait que vous vous trouvez en communion, en fait, vous ensemble, effectivement, parce qu'il y a, il y a un y acte qui a été posé. Donc, le même appel que tu as eu à pouvoir recevoir, c'est aussi le même appel, effectivement, parce que il y avait une teneur à cet appel. Pourquoi est-ce que, pourquoi est -ce que Dieu est appelé, effectivement, s'il si t'a appelé? Ce que aussi l'autre aussi, il doit se poser, mais pourquoi le Seigneur m'a appelé aussi. S'il nous a appelés, c'est pour un but bien précis. Dans Matthieu chapitre 25, effectivement, nous comprenons qu'effectivement, que, euh, il y avait eu des vierges sages et des vierges folles. Mais en fait, il, il partait pour aller où Ce qu'il y avait un cri, un appel, effectivement, c'était qu'il devait aller à la rencontre de l'époux. Et nous croyons aussi que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir être parmi les vierge sages. Évidemment aussi qui ont réalisé effectivement que nous étions, nous sommes appelés parce que nous voulons aller à la rencontre. C'est pas que nous avons chacun de nous nos objectifs. Effectivement, voilà. Non, nous avons été appelés pour un seul objectif donc tout un, chacun de nous, donc c'est lui qui a eu à pouvoir dire, que j'ai entendu aussi le Seigneur m'appeler, effectivement c'est on se retrouvait parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous on s'est rendu compte, et nous avons la même façon de voir effectivement le choses. parce que c'est à cela que le Seigneur conduit et c'est ce qui s'est passé aussi, effectivement, aussi le jour de Pentecôte, en réalité aussi ce qui veut dire que ils ont tous entendu la même parole, effectivement, et que le cœur leur cœur a été vivement touché, effectivement, et puis bon la même semence est tombée, effectivement et a produit, effectivement, la même chose dans le cœur de tout un chacun. Ça, c'est l'objectif, effectivement, du Seigneur. Alors, dit à marcher d'une manière donc de, de la vocation qui vous a été donc adressée, on doit d'abord savoir effectivement pourquoi il nous a appelés et à quoi effectivement tu nous a appelés, quel est le but même de notre appel et qu'est-ce que Dieu attend effectivement de nous, donc chacun de nous est responsable effectivement de pouvoir être devant la présence du Seigneur, se poser la question pour savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi, où veut-il où, où effectivement que je puisse aller, quel est donc l'objectif du Seigneur, de l'appel qu'il m'a adressé effectivement, donc chacun de nous doit arriver à pouvoir se poser cette question, qu'on comprendra qu'effectivement que lorsque nous avons compris pourquoi moi j'ai compris et mon frère a compris effectivement la raison de l'appel du Seigneur effectivement à son endroit et à mon endroit, nous n'aurons jamais de conflit, effectivement. Alors, à ce moment-là, nous ne cherchons pas notre intérêt propre, effectivement, nous chercherons chacun de nous l'intérêt aussi des autres. Nous pensons à l'intérêt aussi des autres, effectivement. C'est comme ça qu'on peut voir que, quand cette parole de Dieu entre dans le cœur, il nous rend conscients de ce que nous sommes, tout un chacun, effectivement, aussi. Alors, nous posons les actes, effectivement, mais d'amour, en réalité, de bénédiction pour les uns comme les autres, effectivement. cest que nous, nous, nous, nous pensons à, à, au bien de celui-ci, celui-là pense aussi à mon bien, aussi. Donc c'est parce que quelque chose s'est passé. Alors il continue ici en disant, en toute humilité, donc de marcher effectivement, donc dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Quand on a l'amour, effectivement, c'est sûr et certain. En réalité, quelque chose se passe toujours. Et c'est pour ça que nous... Nous réalisons comment ce que les scènes Écritures nous, nous témoignent dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 22. Que nous lisons si souvent, effectivement, il dit que nous sommes appelés à pouvoir nous aimer ardemment parce que nous avons été régénérés non, par une semence incorruptible. Mais bien par une semence, c'est une semence corruptive pardon, mais bien par une semence incorruptible. C'est-à-dire que, et cette semence incorruptible, effectivement, qui est donc, la Bible dit qu'on a, donc, la parole divine de Dieu, effectivement, comme nous l'entendons, donc, selon ce que les scènes écritures nous le témoignent. Donc, lorsque nous avons donc reçu, donc, tous ensemble, effectivement, la, la même semence qui est donc la parole de Dieu, et nous avons expérimenté, tous ensemble, effectivement, évidemment, la nouvelle naissance, il est et alors, à ce moment-là, nous pouvons réaliser que dans nos cœurs, quelque chose a pu donc prendre place et la manière dont nous regardons les uns comme les autres, c'est devenu tout à fait différent parce que une chose vraie a pris prendre place dans notre cœur. Alors, il exprime encore clairement, effectivement, un peu plus loin, il dit, mais, il dit, effectivement, il dit, mais, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, et puis verset 3 dit, et vous efforçant de conserver L'unité de l'esprit par les liens de la paix. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 que nous avons lu tout à l'heure. Merci beaucoup, mon précieux frère Zacher, pour l'écriture. On là. Le verset 10, il dit, je redis encore, Je vous ai donc, frère, par le nom de notre Seigneur de Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous. Nous l'avons dit, nous l'avons vu effectivement aussi dans Philippiens, il dit, mais qu'il n'y ait pas un esprit de parti parmi vous. Mais que nous puissions, que nous puissions vous puissiez être unis, puis à dire le même langage, et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ce que nous avons lu aussi, effectivement, dans Philippiens, où il nous où, où, où, où, où parle, effectivement, ici, en, en nous montrant réellement les désirs du cœur, effectivement, combien cette soif dit me dit, mais si donc il y a quelques consolations, Philippiens 2, en Christ, s'il y a donc quelques. Soulagement dans l'amour, dans la charité chez vous, je pense, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez-moi déjà parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, un, une même âme, effectivement, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse aider les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous le sentiment qui était donc en Jésus-Christ. » Donc, si moi, j'ai en moi le sentiment qui était dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est cela que nous sommes appelés à pouvoir y être, puisque on, on, les saintes écritures nous montrent, effectivement, que comme l'apôtre Paul dit, mais Christ, Christ à nous, l'espérance de la gloire, et puis c'est le loin qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on le reçoit, effectivement, il rentre dans la vie de quelqu'un. Alors, alors si, aussi mon frère a aussi le sentiment qui était donc, en Christ, effectivement. Et puis on nous montre effectivement quels étaient donc les sentiments qui étaient donc en Christ. D'abord, la compassion, la miséricorde, effectivement, et à supporter effectivement, ainsi de suite, effectivement. Mais ici, dans Philippiens aussi, il ajoute plus loin hein, en nous disant, regardez très bien, je pense que c'est cela. Philippiens au chapitre 2, et que nous continue, il dit, hmm, verset 5, il dit donc. Et en vous le pas en jésus, en, jésus, en, jésus, en jésus existant en forme de Dieu, il n'a point regardé. Je pense que c'est mieux que je le dise dans le vôtre, effectivement, aussi, parce que bon, chez moi, ici, c'est toujours un peu des expressions qui sont un peu différentes dans cela. Et voilà, donc, Ephésiens, donc, Philippiens, pardon, chapitre 2. et Voilà, nous disons <coughs> verset 5. donc.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 C'est rendant obéissant. Donc là, on nous montre qu'effectivement, là, qu il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas une pensée d'orgueil, mais je veux être comme Dieu, je veux arriver à pouvoir être, je veux être plus que mon frère. Non. C'est-à-dire qu'on revêt ce sentiment d'humilité, en fait. -à -dire que, mais, que chacun regarde son prochain comme étant au-dessus de lui-même. Là, nous avons revêtu ce sentiment d'humilité. Mon frère est humil... il est humble, ma soeur est humble, effectivement. Nous n'avons pas de guerre à ce moment-là. On a la considération, effectivement, des uns des autres, effectivement. C'est important, mon frère et ma soeur, parce que nous devons réaliser que nous sommes pas comme tous les autres. Les autres ont la religion, mais nous avons la parole de Dieu. Celle qui a la puissance des transformations, elle fait son travail aussi en toi. C'est pour ça que Dieu a eu à pouvoir vraiment nous accorder la ministère de restauration pour que la parole nous soit apportée dans sa pureté totale, qu'elle a la puissance de pouvoir agir dans le cœur de celui qui entend et qui croit. Donc, c'est absolument important pour nous de pouvoir réaliser la grâce que Dieu nous accorde, parce que ce que Dieu désire, parce que pouvoir réaliser qu'effectivement, que là, nous, il nous est donc parlé, en réalité, en rapport avec l'épouse, comme l'Écriture le fait savoir, effectivement aussi, c'est celui que nous attendons, c'est notre époux, et nous tendons donc à, à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit, à ce que nous puissions atteindre la perfection, et nous voyons que s'il s'agit de l'épouse, effectivement, eh ben, elle doit avoir en réalité ses caractéristiques, effectivement, en elle. Puisque quand le Seigneur a, a eu à pouvoir réellement aussi manifester cette épouse, effectivement, lors du jour de Pentecôte, effectivement, chacun a eu à pouvoir réellement voir, nous avons remarqué qu'effectivement, que, il y avait vraiment dans... Dans la marche, même dans la nature de gens, des êtres humains qui ne se connaissaient pas, qui étaient un peu chacun distant l'un de l'autre, effectivement, mais lorsqu'ils ont pu recevoir effectivement la même parole, effectivement, mais surtout, le plus important, c'est que nous puissions comprendre qu'il faut que le problème c'est le cœur, notre cœur est devenu tellement mot à cause aussi des habitudes, effectivement, où on est habitué maintenant, alors on trouve que c'est comme si Dieu était devenu un copain et puis il se convient, c'est comme ça qu'on passe à côté même des, des, des grandes choses que Dieu peut faire dans notre vie, Vie, parce qu'on a perdu des vies, effectivement, qu'il demeure Dieu dans sa divinité, que nous sommes des humains, que nous avons besoin de pouvoir nous approcher de lui avec crainte et, et, et simplicité de cœur et surtout avec foi, effectivement, aussi. Ces hommes-là, les jours de Pentecôte, en réalité aussi, qui étaient aussi comme, comme tout le monde, effectivement. Mais la Bible dit que lorsqu'ils eurent entendu donc cette parole, qu effectivement, que l'apôtre Pierre a eu à pouvoir apporter, le cœur, leur cœur fut vraiment touché. C'est ce que Dieu cherche toujours que le cœur, on l'entend souvent, mais on ne le dise pas effectivement aussi parce que il a eu à pouvoir dire effectivement que je répandrai sous vous une eau pure. C'est la parole de Dieu. Et je de votre cœur le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur nouveau. C'est ce cœur-là que nous devons avoir, mon frère, ce cœur qui Lorsqu'il entend la parole de Dieu, il ne discute rien, il ne, il ne se bat pas, mais et simplement il, il accepte effectivement cette parole pour qu'elle puisse faire son travail. Et comme ça que la Bible dit que leur cœur est tellement touché, ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils sont senti effectivement que nous sommes donc convaincus par la parole et nous sentons nous donc concernés par cela. Que ferons-nous donc, mon frère? Que ferons-nous? Et c'est comme cela qu'effectivement que Pierre leur a montré. Ils n'ont pas discuté. mais oui, mais pourquoi de nous dire comme ça? Non, ils n'ont pas discuté comme les pharisiens discutaient tout le temps, quand les églises ont discuté tout le temps. Mais là, ces jours-là, effectivement, qui. Leur cœur était tellement disposé, il n'y a pas eu de discussion. C'est quand la parole de Dieu est prêchée que vous l'entendez comme ça pour avoir des discussions. Oui, pourquoi il dit ça, pourquoi ceci, cela. Vous pouvez voir, mon frère, ma soeur, vous sortirez toujours aussi sec comme un canard qui sort de l'eau. Évidemment, c'est que il eh, n'y a rien qui va se passer parce que la discussion avec la parole que vous entendez ne pourra. Et ça c'est la tactique en fait de Satan aussi. ne pourra jamais vous apporter effectivement le changement. Non, parce que ce sera simplement dans le mental. Vous bloquez la parole ici, parce que vous bon ça pour réfléchir, mais non réfléchir, ils n'ont pas réfléchi ils n'ont pas pensé à cela, de discuter la parole, non ils ont attendu et ils ont, il dit mais oh homme frère, que ce que nous il dit, nous attendons dis-nous ce que nous devons faire effectivement il dit mais répentez-vous il n'a pas dit mais pourquoi je dois me répentir effectivement vous avez remarqué la différence avec ces deux gens, chapitre 8 quand on a dit mais si vous demeurez, quest la réponse effectivement la parole de Dieu n'a jamais rien fait pour. Eux. et pourtant ce ne sortait pas des frères et des fessiers. non, non, non, ça de la bouche du Seigneur lui-même ils étaient là, il était là avec eux, leur là, là, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, la discussion a commencé. C'est pour ça qu'il est dit une parole, faites-moi quelque part, en disant, mais, oh, Jean chapitre 8, rapidement, et puis nous revenons ici, pour que nous puissions rentrer vite aussi. Jean chapitre 8, regardez très bien, que nous comprenions ce genre de choses. Il dit, Jean chapitre 8, il dit, le verset, euh, voilà, verset, verset, verset 42 dit, Jésus leur répondit, leur dit, si Dieu était votre Père, mais que vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et puis verset 33 dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Et pourtant, et ben, <rire> il leur parlait aussi clairement, ainsi de suite, et puis il répond aussi, il dit, mais parce que vous ne pouvez écouter ma parole, bien sûr serait certain. Et pourtant, que parce que ça a commencé la discussion, la discussion, la discussion, la discussion, évidemment, et la parole qui leur a dit, bien qu'il leur disait vraiment la vérité, effectivement, ne pouvait pas avoir d'effet sur eux. Mais là, le jour de Pentecôte, effectivement, ces, ces hommes qui étaient là aussi, effectivement, qui, qui ont entendu ce que l'apôtre Pierre a eu à pouvoir déclarer, montrant effectivement la souveraineté de son Jésus-Christ, effectivement, ils ont ils ont été touchés, et puis quand ils ont posé la question, Pierre leur a dit, oh et puis on lui dit, mais ceux qui ressurent toujours de bon cœur. La parole de Dieu est toujours vraie. Toujours. Le cœur, effectivement, la disposition. Parce que mon frère et ma sœur, Dieu est capable de produire, effectivement, ce qui, ce qui est dans la Sainte Écriture, le même sentiment de désir. Dans nos cœurs. Donc ce que, ce que la Bible dit, c'est qu'il y a un même sentiment. C'est possible. Parce que la Bible dit, nous avons la capacité de cela. C'est sûr et certain. c'est pas à des arbres que la parole de Dieu s'adresse, c'est à des hommes. Donc Dieu a donné la capacité de pouvoir avoir ce que Dieu leur a, à y pour pouvoir leur donner, parce que on voit qu'effectivement, que ces jours là de Pentecôte, ceux qui reçurent des bons cœurs, pas des, des, des, des réfléchissants, tout est-ce qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce, quest non, des bons cœurs, sa parole, ah, furent baptisés, et vous connaissez la suite effectivement, et on dit qu'ils persévéraient, persévéraient, dans, dans l'enseignement des apôtres, la prière dans la fraction de pain, et il connaissait aussi dans 4 et 32, il dit Tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur, qu'un cœur, et, et une même âme. Donc c'est possible, puisque les frères qui nous ont précédés nous ont montré que ce que Dieu avait dit est vrai. Et si nous sommes des, de l'Église, effectivement, que nous appartenons, nous sommes l'épouse, effectivement, aussi, ces mêmes sentiments, ces mêmes actions, effectivement, doivent se reproduire, effectivement, dans chacun de nous. Parce qu'il s'agit de la, de la parole de Dieu, ce que ceux qui nous ont possédés ont eu à pouvoir manifester. Et nous encore, c'est encore en plus grande dimension, encore davantage, parce que nous attendons la pluie de la large... guérison. Enfin, bon, bref. Donc. Nous comprenons que ces choses nous sont nécessaires. C'est pour ça qu'il faut qu'on qu abandonne des luttes et des combats contre ceci, contre cela, effectivement. Mais que nous revenions à la pensée exacte de notre Dieu, à notre sujet. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous C'est pour ça que qu'Ephésiens 4, effectivement, en continuant la lecture, il nous dit une chose, effectivement, aussi, il nous dit, ah pardon, ah pardon, je reviens dans votre, dans votre version ici, donc, Ephésiens, chapitre 4, il dit... Il nous dit, il dit, il, dit, il dit, verset des lignes, en toute humilité, effectivement, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité donc chez vous, vous efforçant, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ça c'est vraiment important, mon frère et ma soeur. Chacun de nous, parce que si on vient, on sait qu'on se retrouve à un, un endroit, où on doit arriver à pouvoir tous se mettre dans des conditions telles que nous puissions nous retrouver toujours ayant, ayant ce même sentiment dans la part, nous exhortant pour cela. Pas que chacun où je viens dit, vous savez qu'on ne croit pas que les tonnerres sont révélés Ah, mais vous avez entendu un peu, mais on nous a parlé un peu. Vous essayez de pouvoir forcer les gens à croire les tonnerres, les saletés à gauche et à droite. Ça, c'est la division qu'on apporte parmi le peuple de Dieu. Nous n'avons pas besoin de tonnerres, nous avons besoin de la parole des dieux. Nous avons besoin de, de la parole qui qui me pousse à pouvoir aimer mon frère, à aimer ma soeur, à supporter mon frère, à supporter ma soeur. Oui entre nous, on se, on se soutient, on se, je ne vais pas être là à parler que le frère m'a fait, il a dit non, je vais frères. Il, il, il, il y a eu un problème, mais c'est mon frère, c'est ma soeur, nous voulons aller l'avant, nous exhortons à, à, à garder l'unité dans ce temps. Et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, veut en fait. Et si quelqu'un vient parmi nous, que nous voyons qu'il a un esprit qui n'est pas bon et qui euh, raconte des choses à gauche et à droite, on ne va pas les détester. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Parce que nous voulons concevoir l'unité, effectivement. S'il parle du mal de mon frère, de ma soeur, effectivement, je dois être dans une position telle que moi, je dois toujours rendre un témoignage beau de mon frère. Parce que oui, c'est toujours comme ça. Il y a quelqu'un qui s'infiltera, qui va commencer à pouvoir critiquer tout le monde. Et puis, parce que c'est ça, c'est le poison, en fait, qui vient. Et puis chacun, surtout quand, quand, quand nous, nous, nous voyons quelqu'un comme ça, n'ayez pas de la haine ou de le mépris, simplement bouchez vos oreilles dans ce qui, qui va vous sortir dans sa bouche parce que ça souille. Ah oui, que Dieu te bénisse, mon frère. Ça souille, ça, ça, ça, ça, ça souille effectivement. Donc je bouche mes oreilles contre cela, effectivement. Mais je lui parle, effectivement, de la parole pour amener à la personne. Si la personne a été donc séduite par l'ennemi, si elle est de Dieu, elle revient. Parce que nous allons, nous, nous allons entourer aussi, hein, parce que nous, quand il vient parmi nous, il va tout de trouver l'amour. Mon, mon frère Christian, mon frère chrétien. nous nous aimons quand nous parlons, nous parlons avec sentiment d'amour que les gens comprennent que nous nous aimons et nous, cro, nous croyons que quand il dit que c'est mon frère, c'est le mien. Si quelqu'un vient ici et qu'il voit que effectivement, tu appelles Jonas ton frère, mais il voit que tu es à côté et tu parles du mal, tu es hypocrite en fait, mais il va saisir l'hypocrite. C'est comme ça que les troubles commencent à voir entrer. C'est comme ça que, il faut qu'on soit tellement uni que quand quelqu'un vient, s'il est de Dieu, il rentre. S'il n'est pas de Dieu, il va fuir. On ne va pas le chasser, mais lui-même. Parce qu'il ne va pas trouver sa place. Il va essayer de pouvoir voir le docteur, docteur, parce qu'il va veut, il veut un peu sonder les docteurs, effectivement, faut voir s'il peut être dans sa partie. Les, les gens qui ont de mauvais esprits, c'est comme cela, en fait. Ils apportent les, les mauvais esprits des partis. Alors il va un peu sonder, un peu dire, docteur, il dit, docteur, je vais me mettre un peu confiant entre docteur et Gislain. Euh, »« Docteur, tu vois, celui-là, toi tu es vraiment un, un véritable. Lui, quand il fait ça, on dit, et puis il dit, mais, tu vois, moi je comprends tout ça. Et quand docteur voit ça, si docteur il est faible dans la voix, docteur dit, ah, oui, c'est vrai. Quand il dit, c'est vrai. Le diable a eu à pouvoir s'aimer son Mais si le docteur sait que ouh, ouh, je suis en dessous, que je sais qu'effectivement, que ça c'est la tactique de l'ennemi, effectivement, qu'est-ce que tu veux Tu parles de qui Ah non Dans notre travail, ce que nous faisons, nous sommes complémentaires. Moi je fais ça, et mon frère fait ça, mon frère tel a fait ça, mon frère Manin a fait ça. Donc cest dit que si moi, si lui n'est pas là, je me sens un peu dans la difficulté. « Ah bon ben Oui, oui, oui, j'ai besoin de lui, et nous avons tous besoin, les uns de basket. Ah, ensemble, nous formons une équipe. » Et il va fuir. Parce qu'il faut savoir comment reprendre. Pas dans la colère ou dans la haine. « Je ne vais plus te voir la non non, non, non, non, non, non, non. Simplement dans cet amour du Parce que la puissance que nous avons, nous, c'est l'amour. Et oui, c'est important, mon frère et ma sœur. Vous remarquerez très bien que... Ce que le diable cherchera toujours pour qu'il puisse avoir la victoire sur, sur les enfants de Dieu, c'est de s'aimer la haine. Quand il sème la haine et les soupçons, c'est terminé. Ah, il va s'accaparer effectivement. Mais bien sûr, c'est comme ça que la division vient. Mais quand nous avons l'amour les uns les autres, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui. Oui, c'est sûr et certain. Le Seigneur avait dit, aimez-vous, c'est vrai, ardemment les uns et les autres. Si vous vous aimez les autres, vous êtes vraiment mes amis. C'est vrai. ce que le Seigneur a dit. Il a dit, assaisis tout ce que nous trouvons, que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et si nous avons cet amour les uns pour les autres, alors c'est sûr et certain qu'il y a l'unité du Seigneur, effectivement parmi le peuple du Seigneur, et que nous recevons effectivement aussi, avec le même sentiment de Dieu, la parole de Dieu, elle va produire exactement la même chose, parce que, c'est pour ça qu'il nous dit une chose merveilleuse. Il dit, mais pourquoi on vous efforcez à conserver l'unité de l'esprit est très bien. Vite, nous retournons là-dedans. C'est parce que je cours vite pour ne pas rester longtemps avec les temps que nous avons. Alors, il dit, mais pourquoi vous efforcez de conserver Verset 4, verset 3, pardon, de 4. Vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit. De l'esprit, donc, vous voyez bien l'esprit, par les liens de la paix. Hein C'est pas Pourquoi Parce qu'il y a un seul corps. Oui, mon frère et ma soeur. Nous sommes appelés, effectivement, à pouvoir faire partie, mon frère, ma soeur et ma mère, faire partie de ce corps-là. Le seul il n'y en a pas deux Dieu. Il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul corps pour lequel on a mais un seul corps et puis un seul esprit. Donc le même esprit qui est de mon frère, qui est de mon frère, qui est dans mon frère, qui est de mon frère, c'est le même esprit. Donc il nous amène tous, pas de confusion, mais dans l'unité, frère. Nous sommes, Dieu m'avait dit, abrévés par un seul esprit. Donc le, le seul, le même esprit, tous ensemble. Alors frère, je ne vois pas là où on va commencer à se battre. Parce que nous sommes animés, le même esprit qui m'anime, c'est même qui a mis mon frère et ma soeur. Parce que nous avons été amenés à pouvoir être dans un même lieu. Parce qu'il y a un seul corps, évidemment. Et un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance, donc chacun de nous, dont mon frère et ma soeur, moi-même ici, on a été appelés pour un seul objectif, tous ensemble. Ah oui. Allez chez nous. Et chez nous. Dans notre lieu. Que Dieu nous aide. nous soutienne, parce que nous puissions comprendre que le frère que Dieu m'a donné, ou la soeur que moi Dieu m'a donné, ce n'est pas mon adversaire. C'est mon frère. Il peut avoir des faiblesses, mais restera restera toujours, mon frère. J'essaierai là aussi, même dans mes faiblesses, de pouvoir donner la main pour le soutenir aussi, pour que nous marchions ensemble. C'est ça ta récompense. Ah, vous savez cela, non Ah oui, parce que si ton frère est, est allé dans le plus bas que toi aussi, tu le ramènes un peu plus haut, plus haut, plus haut, eh bien, Dieu pardonnera si tu Vous savez cela, non Ah oui, c'est une reprise que tu as ramené quelqu'un à la vie. Donc, moi, je ne peux pas, nous ne sommes pas appelés à pouvoir, vous savez, euh, combattre mon frère, combattre ma sœur. En fait, nous collaborons avec des démons. Parce que l'objectif de Satan, c'est quoi C'est détruire mon frère. Mon frère, celui qui aime la parole de Dieu, effectivement, et il va le détruire. Alors, moi, je ne suis pas appelé à pouvoir détruire mon frère. Je ne combats pas avec les démons. Moi, je ne collabore pas avec les démons, mais moi, je combats les démons. Donc, c'est pour cela que nous devons comprendre. Mais nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la... Paix. Il nous a dit que la paix soit avec vous. C'est pour ça qu'il dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut que nous puissions arriver à cela, effectivement aussi. C'est cela que nous amène aussi à la maîtrise de soi. Alors nous continuons, il dit. Donc il dit. Parce que vous avez été appelé donc à une seule espérance par qui Par vous. Oh pardon, je suis dans la... Donc, il y a un seul corps et aussi un seul esprit comme vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Voilà. Et puis il dit, il y a un seul Seigneur. C'est le Seigneur que nous invoquons tous. Oui, mon frère, ne m'invoque pas un autre Dieu parce que nous avons reçu le même évangile. C'est pour ça que c'est important, comme nous l'avons entendu la fois passée, n'allez pas écouter à gauche et à droite. Je vais dire ça au peuple de Dieu, parce que chacun de vous est libre d'aller où il veut. Mais je, je, je parle seulement au peuple de Dieu, comme l'Écriture, le Seigneur nous demande, va parler aux enfants de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de pouvoir aller éteindre l'oreille à gauche. C'est là que proviennent les troubles, parce que tu vas entendre, ici on dit X, on dit Y, effectivement, on dit Z, effectivement. Et puis, Mais dans quoi est-ce que, où, où, où est la vérité Il n'y a qu'une seule vérité. C'est cela que Dieu nous a donc appelés à pouvoir prêcher, parce que prêcher, prêcher quoi Mais la vérité, sanctifier par ta vérité, prêcher la parole, ta parole est la vérité. C'est à cela que nous sommes censés pouvoir comprendre, que, effectivement, que nous devons nous attacher à cela, effectivement, parce que c'est la vérité qui va me sanctifier, sanctifier pas ta vérité, pas l'erreur, pas le mensonge, pas les interprétations. Mais c'est la vérité qui me conduira toujours, effectivement, à atteindre cette perfection, effectivement, parce qu'en elle se trouve donc la vie. Ah, vous direz, mais c'est vrai, frère. Mais oui, il lui a posé la question, mais tu nous savons, où tu vois, comment venons nous savoir le chemin Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Moi, je ne suis pas la vérité. Non. Lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si nous le suivons, nous ne serons jamais égarés. Et si nous le suivons et que nous l'avons effectivement, comme dit, mais dans cela, dans la parole divine du Seigneur, en elle était donc la vie. C'est celle qui transforme la nature de l'homme. Alors, voilà pourquoi nous devons être attachés. Comme l'apôtre Paul le disait à Timothée, Timothée, mon enfant, Timothée. Il suppliait, il dit, fils, mon enfant, Timothée, mon enfant légitime dans le Seigneur, dit, mais prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non favorable, reprends, même si on t'insulte, même si on te reprise, prêche la parole. C'est ainsi que tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que les diables ne combattent que la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je vais m'arrêter, le Seigneur a dit effectivement, Père, je ne te prie pas de l'autre du monde, protège-les du mal, parce que j'ai donné ta parole à toi, mais puisque les mots, ils ont aussi ta parole, le monde les a donc haïs. Donc le fait de recevoir la parole du Seigneur, tout l'enfer. C'est pour ça les Oh, les séjours de mort, effectivement, ne provoqueront point contre elle. Donc tout l'enfer se dressera pour que nous ne puissions pas arriver à pouvoir écouter. Je termine simplement en lisant ceci, puis nous allons prier. Allez, mon Dieu, rapidement dis, ah, il y a un seul corps. Voilà, oui, c'est un seul corps. Et puis, il y a un seul Seigneur, une seule fois. Ah oui, oh oui. Et puis, un seul baptême, c'est le seul. Qui est donc au nom du Seigneur et nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous a enseigné. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a pas quatre facettes de pouvoir baptiser, parfois les uns, la tête en bas, et puis les... c'est six. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Le baptême veut dire l'ensevelissement, c'est-à-dire l'enterrement, si vous voulez. Donc on ensevelit comme ça la personne. Donc, on l'ensevelit, et puis la résurrection, c'est qu'il ressort. C'est comme ça que nous baptisons évidemment aussi dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, notre sauveur. Et nous avons une seule foi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. cette foi-là, c'est les dons que Dieu nous a donnés parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don qui vient de Dieu. Et ces dons-là nous poussent à, pouvoir à croire effectivement aussi rien que ce que Dieu a dit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. ce qu'on n'entend pas des mensonges des âneries, hein. La parole de Dieu. Et quand nous croyons et nous entendons cela, nous nous donnons. Alors le Seigneur, notre Dieu, donc euh, agit. Ah, et puis, il nous dit aussi, un seul Dieu est père de tous. <rire> qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. <rire> il n'y a qu'un seul Dieu. Ah, que Dieu te bénisse. Ça, c'est merveilleux. Un seul Dieu. Et puis, il nous dit aussi, qui est donc est père de tous. C'est normal qu'il soit... Père de tous, cest sommes dire que notre Père qui est sur la terre, qui est aux cieux, domine sur tous et dit, qui est au-dessus de tous, c'est comme cela, et parmi tous, donc il vient donc sous la forme d'un homme. Ah ben oui, c'est vrai, il a vécu parmi nous. Ah oui, c'est écrit, non C'est écrit dans le livre de Jean au chapitre, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du fils unique venu du Père, s'agit et à nous, effectivement, il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai. C'est le Seigneur Jésus-Christ, donc, sous la forme de, de l'Esprit. Puisse le Seigneur, notre Dieu, vous bénir chacun de vous et qu'il vous accorde, effectivement, le soutien et le secours nécessaire. Et pardon, mon précieux frère Zaché, je dois quand même lire l'écriture que tu m'as donné ici, que je cherchais. Nous étions dans cela, mais c'est comme si je ne voyais pas bien saint un que j'ai cité, je l'avais ici devant, mais. Et c'est ça, Monsieur. Nous, nous, nous, nous prions et puis nous, nous, allons, nous, nous allons nous allons lever et prier ensemble.